Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien compagnie de ma pote Lee. voilà donc elle est en vacances un mois chez moi et on a décidé de faire une vidéo ensemble donc ben c'est un challenge j'espère que cette vidéo vous plaira et ben voilà on va commencer tout de suite donc voilà en fait c'est un challenge le water challenge en fait on va faire un truc simple on va pas se casser la tête voilà il y a des phrases à répéter, je vous inscrirai à chaque fois de toute façon les phrases Et euh, c'est de, genre des phrases hyper compliquées genre oh, les chaussettes de l'archiduchesse duchesse t'as compris Et donc on va essayer de les répéter le plus rapidement possible ou euh, un truc comme ça Donc la première fois on va le faire sans eau dans la bouche, donc pas d'eau Et après on va le faire avec de l'eau dans la bouche, donc on a pris une bouteille d'eau et on fera ça Donc je vous dis let's go c'est parti Ok bah tu peux commencer Passe ta patte à papa et tape ta patte à tata. Non. Passe ta patte. À... Non. Passe ta patte à papa et tape ta patte à tata. <rire> Est-ce que t'as pas compris C'est. En fait, on a droit à trois chances. Ce que t'as pas compris, c'est que tu essaies de le dire le plus vite possible. Donc vas-y. Passe ta patte à papa et tape ta patte à tata. vas <rire> <'est>... Ta patte. <rire> Donc, bah, moi je vais essayer. De... Bon, on va pas faire la même phrase, hein, sinon c'est un peu de la triche. Mais oh. bah, vous pouvez essayer de le faire aussi chez vous. Donc, je troque 30 trucs. Je troque 30 trucs turcs contre 13. Je troque 30 trucs. Dernière chance. Je troque 30 trucs turcs contre 13 textes tchèques. Tu veux essayer de le faire Je troque 30 trucs. Vas-y. Mais j'ai pas en parler mal. Ok, vas-y. Je truc traque truc. C'est bon suivant. <rire> Next one, vas-y. Suis-je bien chez c'est quoi ça? Ce Serge. Hein? Ce cher Serge. Ah. Suis chez... <rire> <rire> <rire> <rire> okay. Hein? Suis-je bien chez ce Serge? Regarde il fait chaud. Allez vas-y. Suis-je bien chez ce Serge? <rire> cher Serge Suis-je bien chez ce <rire> cher <rire> La même elle est normale Comme c'était une phrase basique Suis-je bien chez ce Serge Serge Suis-je bien, chez... <rire> <rire> Suis bien chez ce Serge La roue sur la roue roule la La roue sur la roue roule la roue sur la roue La roue sur la roue roule la roue sur la roue comme un pied là la roue sur la rue roule car rue je en écriture la roue sur la rue roule la rue sous la roue reste la roue <rire> sur bon la perte ok on va passer au deuxième challenge ça c'est ma bouteille. ça c'est ta bouteille bah, c'est pareil hein, avec de l'eau en bouche c'est encore plus compliqué et on a pareil des phrases à dire Vas-y commence Ok oh. Oh, oh. Tu dois pas l'avaler, hein, c'est pas le but C'est mort pas moi Attends, soit on fait quoi Soit tu me dis une phrase et j'essaie de la répéter Soit j'essaie de te faire deviner une phrase Ouais, c'est mieux On l'a gagné oui. Ok Le train Ok bon hum, il fait beau aujourd'hui c'est mmh. facile hein faut pas trop, trop mettre pense, plus d'eau ou quoi à toi dites nous si vous devinez les phrases hein, aussi mmh. Mmh. Mmh. Oh my god, comment vous montrer Est-ce qu'on voit même Oh la, la, Quel porc, elle a tout craché cette meuf. Mais elle est pas peu. Mais t'as pas pensé Ça Parle en scandale Non mais non mais pas trop sinon alors parce que. Allez, vas-y. Merde Merde Merde Merde Merde Oh, les cheveux. Non, mais pas trop. Hein. Okay. Putain. Um, tu t'es maquillé bah, pour rien. Euh. Euh... Attends, il y a le train. N'aie pas peur. Bois bois. Oh, <rire> bois <mon enfant. rire> vas-y t'en mets trop taux de vas-y elle tout hein. vas-y mm -hmm. mm -hmm. boit un peu s'il faut mm -hmm. merde <rire> <rire> <rire> <Okay>. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'elle est belle <rire> Moi Non, je parle pas <rire> de toi Ah, moi, allez <coughs> Attends, attends Là, hey. ça, ça va pas, hein Tu as envie de faire caca Eh <rire> ouais. hey, les gars, on est, on est d'accord, c'est pas vrai. De toute façon, il n'y a pas de mal, hein. A toi, dernière. <rire> euh... <rire> elle me fait la soif en fait. Elle fait que boire de l'eau. Elle me fait la soif depuis le début. Elle voit. Qu'est-ce qui se passe ça Mais qu qu qu'est-ce euh, qu qui que que que se passe là Mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Hein Non. C'est ça que j'entends la rire. <rire> Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ah cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que vous avez quand même remarqué que. ce Que quoi Que c'est un peu plus loin. <rire> Mais que c'est un peu mieux quoi c'est une caméra quoi là c'est plus mon téléphone parce que je me suis fait voler mon GSM enfin là, je me suis pas volé non j'ai oublié mon GSM dans le taxi voilà merci euh, d'exister de, de, de voilà de savoir quelque chose voilà euh. donc on espère que cette vidéo vous aura plu dites-moi si vous avez envie de voir plus souvent des vidéos avec elle merci des abonnements commenter, likez tout ça tout ça quoi ciao